bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 22 au 28 juin je vous rappelle que votre mensuel du mois de juillet est en ligne ensuite vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux instagram la page facebook Twitter, euh, euh, le Ops, hein, Ops Astro qui vous donne des petits posts euh, d'amour euh, tous les jours. Et puis il y a aussi évidemment les consultations que vous pouvez obtenir avec Zoé ou avec moi, ainsi que les lives du vendredi à 21 h jusqu'à 22h30. bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine on va parler du soleil en, en cancer parce que c'est un, un moment important de l'année dans la mesure où le soleil traverse votre secteur euh, de base hein, c'est le quatrième secteur c'est un angle de votre thème donc euh, toutes les planètes qui s'y trouvent sont importantes là c'est le soleil donc euh, il va éclairer Hein, votre moi intime tout ce qui est de l'ordre euh, de l'intime de la famille de la maison vous voyez par opposition à ce qui est social c'est à dire le, le milieu du ciel qui se trouve à l'opposé donc de, de ce secteur 4 alors bien évidemment on peut imaginer euh, que vous allez peut-être hein, si c'est possible partir en vacances en famille ou que vous serez plus famille que d'habitude, euh, peut-être parce qu'il y aura des anniversaires, que vous allez euh, hein, fêter quelque chose, euh, un, un événement quelconque. Bon, il y aura de toute façon, euh, la famille sera au premier plan. Et puis, il y a aussi pour le premier des camps, pareil, le, le retour de Vénus aux affaires. C'est-à-dire que la planète des sentiments reprend une marche directe. Elle stationnait là depuis quelque temps et maintenant, elle repart en marche directe. Et si vous êtes du premier des camps, une relation euh, peut-être euh, avec euh, quelqu'un, euh, pas forcément euh, une relation amoureuse, elle aurait peut-être devenir amoureuse mais euh, je pense que c'est surtout une relation de complicité quelqu'un avec qui euh, vous vous aimez être parce que il ou elle vous fait rire ou euh, euh, peut-être c'est vous qui le fait rire euh. enfin bref il y a un lien qui s'est créé depuis plusieurs mois et euh, donc euh, cette vénus qui revient directe va remettre finalement ce lien euh, au premier plan deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en lion. Alors là, vous serez fiers de vous, euh, vous vous trouverez bien quand vous vous regarderez dans la glace. Vos relations euh, avec vos proches seront plus affectives, vous serez plus démonstratif que d'habitude. Euh, bref, euh, vous aurez surtout envie de vous faire aimer. ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on, on parle tout d'abord euh, évidemment de l'entrée du soleil en cancer et vous savez que le cancer c'est un signe euh, ami hein, vraiment et même parfois très fraternel vous avez beaucoup de points communs et euh, ce que vous avez en premier en commun, c'est le sens de la famille. Donc euh, vos proches seront au premier plan pendant toute cette période cancer, étant donné que euh, bon, ça fait euh, redondance avec vos, vos qualités, euh, enfin ce que vous vous désirez hein, en tant que Taureau c'est-à-dire une harmonie familiale, une harmonie avec les frères et sœurs, euh, les frères et sœurs étant euh, souvent au premier plan aussi pendant la, la période cancer. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez euh, créer ou recréer du lien avec une clientèle, avec euh, des gens avec qui vous travaillez et euh, disons que vous serez très content de reprendre euh, euh, langue avec eux, comme on dit, hein, c'est-à-dire de vous reparler hein, en fait. Euh, deuxième élément important cette semaine, hein, le, le 25, c'est Vénus qui repart enfin en marche directe. Elle était rétrograde depuis le 13 mai. Vénus, c'est votre planète, donc c'est important hein, tout ce qu'elle fait. Euh, elle représente bien entendu vos amours, mais aussi votre argent. Et il se trouve qu'elle est dans un secteur financier hein, depuis le mois d'avril. Euh, aussi, cette histoire d'argent euh, a dû beaucoup... Euh, vous impactez beaucoup, vous contrariez, vous, vous créez du souci, hein, comme, euh, bon, euh, énormément de français qui se sont trouvés coincés. Hein, euh, donc euh, le fait que Vénus reparte en marche directe, moi je dirais que ça va être meilleur pour vos affaires, bien évidemment, que pour votre vie sentimentale où, ma foi, les choses euh, vont continuer à peu près sur le même euh, dans le même registre, hein, de la même manière. Vendredi et samedi seront les meilleures journées de la semaine parce que vous aurez euh, droit peut-être à des compliments ou alors tout simplement vous serez fiers de vous parce que vous aurez mené quelque chose à son terme ou que vous aurez euh, peut-être fait une bonne affaire hein, puisqu'on est dans un une période où euh, les échanges vont être importants hein, pendant toute la période cancer Gémeaux et ascendant Gémeaux euh, deux événements euh, dans le ciel de cette semaine on commence par euh, euh, l'entrée du soleil en cancer le soleil vous quitte pour euh, euh, allez chez votre voisin et euh, il représente pour vous Gémeaux, vos besoins, mais tous vos besoins, hein, aussi bien vos besoins de, de nourriture, hein, vos besoins primaires, hein, nourriture, sommeil, euh, euh, amour, euh, voilà, et euh, vos besoins matériels aussi. Hein, et, et je pense que les besoins matériels, euh, sont peut-être euh, supérieurs hein, aux autres en ce moment pour beaucoup de français et vous pouvez faire partie de ceux qui ont euh, euh, de par leur cessation la cessation de leur activité pendant un temps euh, ont énormément à rattraper euh, financièrement donc euh, ça va être peut-être un mois ce mois cancer qui va vous permettre d'amorcer hein, un, un retour euh, euh, de, de, des rentrées d'argent, et même si ça ne suffit pas euh, toujours, ce sera déjà ça. Ensuite, une autre bonne nouvelle, et toujours pour le premier décan, hein, parce que là on parlait du premier décan, c'est l'entrée de... Euh, non, c'est pas l'entrée d'ailleurs, c'est Vénus hein, qui repart en marche directe et elle est dans votre premier décan. Donc il y a ce qui avait pu rester en attente et être coincé un petit peu depuis la mi-mai, euh, bah, ça va de nouveau euh, circuler ça va de nouveau être là où ça va reprendre s'il s'agissait d'une relation euh, peut-être que vous étiez tombé amoureux et que pour x raisons vous n'aviez plus vu la personne en question euh, et là de nouveau elle va se manifester euh, peut-être vous avez été séparés euh, euh, par la distance, le confinement, etc. Bon, euh, bon, je sais qu'on en est un peu loin, mais bon, il y a quelque chose qui va reprendre. Peut-être les restaurants, hein, on ne sait pas. Dimanche sera une bonne journée. La lune occupera en effet le signe de la Balance et vous mettra en vedette, c'est-à-dire que bon, vous serez euh, euh, dans un environnement qui vous valorisera. Vous vous sentez valoriser que ce soit quand vous vous regarderez dans la glace ou par, ou par le regard que les autres porteront sur vous Musique cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire vous êtes du premier des camps le soleil est rentré dans votre signe et d'ailleurs dimanche rentrer dans votre signe euh, euh, hein, euh, en même temps qu'il y a eu euh, une nouvelle lune donc c'est extrêmement euh, fort hein, comme conjoncture pour ceux qui sont nés ces jours-ci euh, dans la mesure où vous fêtez votre anniversaire sous une nouvelle lune ça veut dire que il y a euh, un nouvel élan qui va être donné dans un des domaines de votre vie et sans votre thème malheureusement je ne peux pas creuser je ne peux pas savoir quel domaine va, va redémarrer ou démarrer mais en tout cas euh, bon la conjoncture est dynamique elle est bonne pour vous euh, en plus de ça c'est vrai que l'année prochaine euh, vous aurez pendant quelques plusieurs semaines un bon aspect de jupiter qui va Faire une petite entrée en poisson et euh, bon, vous verrez que vous allez développer plein de choses et ça va se préparer avant. Deuxième élément euh, important, mais bon, moins moins pour vous que pour les autres. Euh, Vénus reprend une marche directe hein, euh, le 25, euh, donc euh, elle est dans votre secteur 12. Hein, je vous dis ça depuis le mois d'avril. Elle était rétrograde depuis le 13 mai. Elle reprend une marche directe. Bon. Si vous vivez des amours secrètes ou si vous avez fantasmé hein, une relation, il est possible que à terme, hein, ça ne va pas être tout de suite, mais euh, bon, Vénus va avancer et petit à petit, et ça c'est pour le premier décan, hein, petit à petit, peut-être que vous allez prendre conscience que eh bien, ça n'était pas très réel, ou alors que vous aviez affaire à quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. Hein, parce que vénus en 12 elle a un côté poisson et je dis pas qu'on peut pas compter sur les poissons mais ils ont un côté euh, quand même assez un peu fuyant parfois vendredi et samedi seront de bonnes journées euh, euh, vous serez apparemment bien entouré donc il est possible aussi que euh, certains euh, se déplacent pour venir vous voir ou que vous vous vous déplaciez pour euh... bon bah ben, ça peut être euh, à, à trois rues de chez vous comme ça peut être dans un un, un certain rayon un petit peu plus large en tout cas euh, bon il y aura du mouvement et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine on dit bienvenue au cancer hein, c'est le signe qui vous précède on en parle tous les ans hein, parce qu'il revient tous les ans à la même époque euh, aux commandes euh, euh, du zodiaque donc euh, bon il se trouve que c'est votre secteur 12 et que peut-être ça peut être une période de repos hein. c'est une des interprétations une période de repos parce qu'on arrive au mois de juillet euh, très bientôt et que peut-être vous allez euh, prendre des vacances bon ça peut être aussi que vous avez euh, tout d'un coup, plus de travail et que ça vous prend beaucoup de temps, euh, que ça vous empêche de voir votre famille, vous êtes obligé de vous isoler un petit peu. Il y a un côté isolement hein, avec la maison 12, euh, donc occupée par le soleil. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Mais il y a un côté positif, effectivement, c'est que d'abord, vous allez être beaucoup plus dans l'empathie, dans l'écoute des autres, dans le don, la générosité et que bah, bah, peut-être que vous aurez quelqu'un à soigner, c'est très possible. Deuxième aspect intéressant, hein, c'est euh, euh, Vénus qui reprend une marche directe. Alors elle était rétrograde hein, depuis le 13 mai, mais elle est en Gémeaux depuis le mois d'avril, un, un secteur qui parle de projet autant les projets professionnels bien évidemment que les projets les attentes que vous pouvez avoir sur le plan amoureux puisque quand même il s'agit de vénus ou sur le plan financier hein, puisque vénus gère également les finances donc c'est difficile pour moi de savoir exactement étant donné que je n'ai pas votre thème mais euh, bon donc je suis obligé d'envisager les trois possibilités que soit donc ça va repartir en avant pour l'un de vos projets, euh, qu'une euh, espérance peut euh, se concrétiser, que vous pouvez euh, développer sur le plan affectif ou redévelopper une relation euh, qui avait commencé hein, au mois d'avril euh, et euh, dont vous n'aviez peut-être pas de nouvelles depuis quelque temps. Une bonne journée pour vous, euh, la Lune en balance euh, ce dimanche. Euh, avec la possibilité peut-être de vous déplacer ou que des personnes viennent vous voir. En tout cas, il y a, si vous voulez, avec le, la lune en balance, il y a une notion un petit peu de réunion, de réunion avec des proches, parfois des frères et sœurs. Et comme c'est la balance, eh bien, ce sera très agréable. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien le soleil est entré en Cancer et vous allez euh, faire des projets. Bon, c'est le but hein, du Cancer, c'est de euh, d'éclairer euh, tout ce qui est projet, avenir, euh, la façon dont euh, euh, certainement vous allez euh, anticiper certaines choses les espoirs que vous entretenez je dis tout ça euh, peut être au premier plan alors là on est euh, c'est le premier décan hein, qui est concerné mais chaque décan euh, aura euh, son tour alors euh, peut-être euh, que vous allez euh, vous préoccuper de l'avenir euh, de votre avenir, parce que le Soleil va faire des très bons aspects avec Uranus et que vous savez que c'est euh, libérateur. Alors ça c'est plutôt pour le début du deuxième décan, hein. euh, mais aussi l'avenir de vos enfants peut-être, ça peut être un, quelque chose à quoi vous allez réfléchir en tout cas. Deuxième aspect, c'est euh, Vénus, hein, la planète des sentiments, planète d'argent également, qui euh, reprend une marche directe le 25. Alors qu'est-ce que ça peut bien signifier étant donné que euh, pour vous elle est au zénith. Hein, donc euh, au zénith, ça veut dire qu'elle elle avait une influence sur votre carrière ou euh, sur le, le, la réussite euh, ou la non-réussite. Euh, de vos enfants à l'école, hein euh, disons que euh, bon, il euh, euh, elle fait des bons aspects ou elle n'en fait pas, toujours est-il qu'il y a quand même une satisfaction, hein y a, vous aurez peut-être l'impression d'avoir atteint euh, l'un de vos objectifs. Et euh, dans le domaine amoureux, vous pouvez euh, vous découvrir des sentiments pour quelqu'un qui est euh, ou plus jeune ou plus âgé. Lundi et mardi, euh, la Lune occupera justement euh, votre secteur euh, d'espoir, hein, puisqu'il y a eu une nouvelle Lune euh, en même temps que le Soleil est rentré en cancer. Donc euh, vous êtes encore sous l'influence de cette nouvelle Lune, premier des camps évidemment, et euh, bien, vous allez faire certainement euh, beaucoup euh, de projets où vous allez être euh, un petit peu focalisé sur ces projets. C'est ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine. Il y a du nouveau. Il y a surtout l'entrée du Soleil en Cancer, avec, euh, accompagné d'une nouvelle lune immédiate, et tout ça se passe dans votre secteur de carrière. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans ce domaine cette semaine. Si vous êtes du premier décan, alors peut-être que vous aurez l'impression euh, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir atteint un de vos objectifs, euh, euh, quoi qu'il en soit, je pense que vous ne serez pas mécontent, euh, puisqu'on va voir que Vénus va être très bien placée aussi. Donc euh, pendant le temps où, où le Soleil va être en rapport avec vous, vous serez quand même un peu euh, fixé sur des objectifs, et si vous en avez atteint un, eh bien vous ferez ni une ni deux, il y en aura un autre qui va le remplacer euh, parce que je pense qu'avec l'arrivée prochaine de Mars en Bélier, vous allez beaucoup travailler quand même Deuxième aspect, alors là vraiment très sympathique, c'est le fait que Vénus reprend une marche directe. Alors elle n'a pas changé de signe, c'est sûr, elle est toujours en Gémeaux, hein, comme elle est depuis le mois d'avril, mais elle était rétrograde depuis le 13 mai, et elle reprend là le 25 une marche directe. Donc tout ce qui euh, vous paraissait trop lent, euh, qui vous, où il y avait de la retenue, où euh, vous ne saviez pas euh, de quel côté ça allait, euh euh, se déclencher ou marcher etc Eh bien toutes ces incertitudes vont cesser et euh, vous allez voir au fur et à mesure hein, parce qu'elle va d'abord euh, quand même être très, encore très lente donc c'est pas du jour au lendemain euh, que les choses vont changer mais disons que ça va évoluer au fur et à mesure que vénus euh, va avancer et euh, donc euh, les vraiment euh, les plus favorisés euh, ce sont ceux euh, du premier décan. Vous allez euh, vous sentir totalement euh, réjoui. Il y a de la réjouissance dans l'air. Mercredi et jeudi, la lune occupera votre ami euh, le Lion. Donc euh, là aussi, euh, les espoirs, les projets, euh, les amitiés vont être euh, au premier plan. Ce sera euh, peut-être le moment de euh, euh, faire une petite réunion amicale, hein, pourquoi pas, euh, ou alors de discuter de projets ou professionnels ou de projets de vacances. Musique scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, Bonne nouvelle, le soleil est entré en cancer, il y a eu une nouvelle lune, c'est tout frais, c'est tout neuf, ça vient de sortir euh, et c'est excellent pour votre premier décan qui en a bien besoin parce que par ailleurs il y a toujours cette dissonance de Saturne qui vous gêne. Hein. Euh, donc, euh, peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui va circuler, euh, de l'air frais. Vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui vous préoccupe. Et euh, vous aurez plus d'espace euh, pour agir, pour vous déployer, pour être vous-même. Hein. Vous pourrez être davantage vous-même, étant donné que le Soleil... Occupe un secteur euh, jupitérien, hein, le secteur neuf, un secteur de joie. Alors je dis pas que ça va être la joie, mais que bon, vous aurez malgré tout, à un moment ou à un autre, le sentiment d'être plus libre et d'avoir de, de, de, plus de, un champ d'action euh, plus important. Deuxième aspect euh, aussi important, hein, euh, c'est Vénus, euh, votre planète des sentiments. Alors Vénus, vous le savez, depuis le mois d'avril, elle est en Gémeaux, elle y est toujours, mais elle était rétrograde, et cette semaine, donc le 25, elle reprend une marche directe. Alors, est-ce qu'on peut l'interpréter Est-ce euh, que Vénus est amoureuse ou est-ce qu'elle est financière hein tout le problème est là euh, c'est difficile de savoir hein, sans votre thème mais donc sur le plan financier des sommes ou une somme qui était bloquée un dédommagement une prime un bonus bah vous allez dans les prochains jours hein, dès que vénus aura repris un petit peu plus de vitesse vous allez toucher cet argent et sur le plan euh, affectif, amoureux, bah peut-être que vous serez un petit peu moins possessif, un petit peu moins exigeant avec l'autre. Mais quand même, va falloir attendre que Vénus sorte des Gémeaux. Deux bonnes journées, lundi et mardi, euh, la Lune sera en cancer bien évidemment, puisque on a eu la, la nouvelle Lune, elle était à 0 degré hein, du, du cancer, donc euh, voilà. Euh, c'est donc un très bon début de semaine pour le premier décan toujours qui est euh, mis en, en avant hein, cette semaine, mais bon, les autres décans euh, ne sont pas oubliés et on parlera de vous hein, euh, très bientôt. Euh, toujours est-il que euh, c'est un début de semaine encore une fois qui, où, où vous pouvez avoir des bonnes nouvelles et où vous pourrez peut-être vous réjouir de quelque chose. sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine on a l'entrée du soleil en cancer qui vient juste de se faire euh, et euh, en même temps euh, donc euh, la nouvelle lune hein, c'était le, le 21 et euh, bon euh, disons que ça éclaire fortement un des domaines de votre existence euh, qui est euh, géré donc par le cancer et qui est celui euh, alors, il est très difficile à interpréter, tous les astrologues ont beaucoup de mal avec ce secteur 8, qui est à la fois un secteur, disons, de rivalité martienne, hein, parce qu'il est géré par Mars, euh, qui est un secteur aussi de renaissance, hein, de, de réparation et qui est un secteur très possessif, très exigeant et très jaloux. Donc avec tout ça, hein, allez faire votre cuisine <rire> Ce que je veux vous dire, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous avez très certainement une prime à toucher, un dédommagement, et que bon, ça va venir. Deuxième aspect, euh, Vénus. Vénus qui est face à vous depuis le mois d'avril et rétrograde depuis le 13 mai, eh bien Vénus reprend une marche directe et va retraverser tous les Gémeaux avant d'arriver en Cancer le 7 août. Donc on a un petit peu de temps, hein. euh, là cette semaine elle est toujours face au premier décan et alors quelque chose pourrait reprendre. Hein. Le fait qu'elle avance, disons que s'il y avait... Euh, peut-être un désaccord avec un partenaire, eh bien ça va s'arranger. Euh, si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui vous plaît ou euh, eh bien vous, euh, euh, vous allez avoir de ces nouvelles, euh, ou alors vous pouvez être invité aussi à une sorte de, de fête. Hein. Bah, maintenant bon, euh, les réunions euh, sont peut-être euh, pas tout à fait d'actualité, mais euh, bon, euh, une fête à deux hein, tout simplement un hein, joli euh, tête à tête un tendre duo de bonnes journées mercredi et jeudi avec euh, la lune en Lion. alors là vous allez euh, avoir envie euh, de vous évader hein, très certainement de penser à autre chose de vous changer les idées bon alors c'est en milieu de semaine ça va pas être très facile mais peut-être que grâce à une lecture grâce à un film euh, à quelque chose qui va euh, vraiment euh, vous voyez, euh, vous changez totalement les idées, eh bien vous aurez cette impression, cette sensation euh, de vous évader. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, et eh bien c'est le cancer qui prend la place des Gémeaux et qui donc va diriger le zodiaque jusqu'au Lion. Et le Cancer est le signe qui vous fait face hein, sur la roue du zodiaque. Il représente les autres et il représente la deuxième partie de l'année à partir de votre anniversaire qui vous euh, incite à être davantage euh, en contact avec les autres que euh, précédemment. Donc euh, il va falloir, là dans les six mois qui viennent, compter davantage euh, avec les autres et euh, compter sur les autres pour les uns, ou euh, compter euh, <rire> d'une manière différente, c'est-à-dire avoir des des conflits des différents euh, avec les autres mais pour l'instant il n'en est pas question c'est le premier décan qui reçoit le, le soleil et la nouvelle lune hein, euh, euh, qui est encore active là en début de semaine et il est très possible qu'on vous fasse une offre une proposition ou que ce soit vous qui soyez force de proposition dans le boulot ou même dans la vie affective hein. cela dit vous êtes très orgueilleux et à mon avis euh, vous attendez plus que ce soit les autres qui vous fassent des propositions ou qui viennent vers vous, que le contraire. Deuxième aspect, euh, c'est le Vénus qui reprend le 25, une marche directe. Hein. C'est important parce qu'elle était rétrograde depuis le 13 mai, elle est dans le même signe depuis le mois d'avril, depuis le 3 avril, c'est-à-dire les Gémeaux, on en a souvent parlé, c'est votre secteur du travail, donc euh, la connexion de Vénus avec votre secteur du travail n'est pas euh, évidente. Alors on peut penser que vous aimez votre travail, ou que vous avez, euh, dans votre travail, été en contact avec quelqu'un qui vous plaît, hein euh, ou alors dans la vie quotidienne aussi, les gens euh, qui vous soignent ou que vous soignez vous-même, voilà. Euh, ça va repartir en marche avant. De bonnes journées vendredi et samedi parce que il euh, y a de l'air, hein, euh, vous allez pouvoir euh, Comment dire euh, vous détacher un petit peu du matériel pour euh, vous occuper un petit peu plus du spirituel et ça ne vous déplaira pas hein, euh, peut-être que vous allez euh, partir quelque part visiter un endroit qui va beaucoup vous plaire euh, vous allez vous cultiver voilà c'est ça qui va vous plaire hein, de vous cultiver Verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine, et eh bien le soleil rentre en cancer, c'est-à-dire que il est euh, avec la nouvelle lune en même temps, hein, enfin il est il rentre le 21 euh, dans votre secteur du travail. Hein, donc c'est ce domaine qui va prendre de l'importance, c'est ce domaine qui vous, va vous voir exister davantage, hein, puisqu'avec le soleil on s'impose, on rayonne, donc vous pourriez hein, euh, rayonner dans le secteur du travail, montrer vos qualités. Euh, et il est vrai que vous serez un petit peu plus perfectionniste et exigeant euh, que d'habitude, mais Bon, avec des variations c'est-à-dire qu'il y a des jours où vous penserez tout à fait à autre chose et d'autres jours où vous serez focalisé sur le travail et sur ce que sur les les les hein, les, les fautes que vous pourriez faire hein, les euh, comment dire vous voyez les, les erreurs de lecture d'écriture etc vous serez hein, polarisé euh, là dessus mais bon, euh, en même temps, ça dure pas, hein, 107 ans, c'est le premier des camps euh, qui est concerné, et euh, le soleil est rapide, on le sait, donc euh, un jour, deux jours, peut-être trois jours maximum, hein, à, à, à être un petit peu perfectionniste et avoir euh, l'esprit aussi euh, vraiment un peu trop critique hein, parfois. Ensuite, nous avons Vénus qui reprend une marche directe et elle est en très bonne position par rapport à vous les Gémeaux. Elle occupe votre secteur 5, donc le 25, elle reprend une marche directe. Et si vous aviez une affaire en cours qui, euh, bon, piétinait depuis euh, le 13 mai, puisqu'en fait, euh, bon, euh, elle est rétrograde, la planète, depuis le 13 mai, donc, elle va euh, ça va reprendre hein, obligatoirement peut-être lentement hein, étant donné que vénus va être lente pendant quelques jours mais disons que les choses vont finir par aboutir une bonne journée dimanche hein, avec la lune en balance moi je pense que vous pourrez vous évader d'une manière ou d'une autre soit parce que vous allez euh, regarder un film qui va vous, beaucoup vous plaire et ça va vous changer les idées ou alors tout simplement vous allez aller euh, Hein, rendre visite à quelqu'un pas très loin de chez vous et que là aussi hein, vous serez avec quelqu'un qui va vous aider à vous changer les idées Musique Poisson et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil est entré le 21 en Cancer, euh, il y a une nouvelle Lune en même temps, euh, donc euh, bah, vous êtes sous l'influence tout cette, toute cette semaine finalement de cette nouvelle Lune et de ce Soleil en Cancer, donc premier décan hein, né en février. Euh, vous êtes valorisé mais vraiment euh, encore plus que d'habitude puisqu'il y a la nouvelle Lune. Hein. Euh, vous pouvez être fier de vous, vous pourrez hein, euh, peut-être euh, avoir des recevoir des compliments qui vous feront rougir, ou c'est vous-même hein, qui vous dirait « Oh ben bah mince, alors là j'ai bien réussi, j'ai bien fait ce que je devais faire. » Alors les enfants sont également gérés hein, par cette, euh, ce soleil en cancer qui occupe le secteur 5, qui est le secteur des enfants, hein, et des créations. Bon, les enfants sont une création. Euh, vous faites un tableau, c'est une création, un poème, etc. Donc il y aura, euh, votre créativité va être accentuée, euh, que ce soit du côté des enfants ou euh, du côté artistique. Deuxième euh, élément important cette semaine, c'est Vénus qui reprend une marche directe le 25, elle était euh, vraiment euh, un peu coincée, hein, depuis le 13 mai, elle était rétrograde, euh, toujours en Gémeaux évidemment, hein, euh, donc le signe qui représente la famille et le passé. Donc euh, si vous hésitiez jusqu'à présent sur la direction à prendre ou à faire prendre à l'une de vos relations, hein, ou à, euh, si vous hésitiez à répondre à, à quelqu'un du passé qui vous sollicite, euh, bon, Là, je pense qu'à partir du moment où, où Vénus va redevenir direct, vous y verrez plus clair et surtout vous allez euh, pouvoir vous déterminer, savoir ce que vous voulez. Hein. Après, il faudra le dire, hein. c'est pas toujours facile pour les Poissons. Vous démarrez très bien la semaine lundi et mardi hein, dans le, dans la mouvance de la nouvelle Lune, vous serez vraiment euh, content, il y a quelque chose qui va vous rendre vous flatter voyez flatter votre ego votre narcissisme et, et, et ne vous en culpabilisez pas c'est très bon pour la santé je vous souhaite une très bonne semaine c'est si, comme d'habitude si vous voulez plus d'astrologie vous allez sur le site rtl.fr ou sur celui du figaro tv magazine ou alors vous m'appelez au 3210 10 à plus tard